Où les vrais adorateurs adoreront le Père En esprit et en vérité sur pierre qui ne sera renversée car nous sommes le temple de ton esprit oui, oui de ton esprit il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée car nous sommes le temple de ton esprit oui, oui de ton esprit tu es ma lumière tu m'éclaires où te plaît Yeshua Lumière, tu m'éclaires, ou te plaît, Yeshua, Yeshua. Bala, là, parate joue la ça, joue à Jésus-Christ. C'est Jésus, non, c'est Jésus, non, c'est Jésus, Christ. Non, c'est Jésus, non, est Jésus, non, c'est Jésus, Christ. Non, c'est Jésus, non, c'est non, c'est Jésus, Non, c'est Jésus, non, c'est Jésus, non, c'est Jésus, Alors ce chant est pour la gloire du Créateur, le Dieu vivant qui s'appelle Elohim Le Dieu d'Israël, le Elohim vivant, manifesté en Yeshua Nommé en français Jésus Christ de Nazareth Qui est mort pour nos péchés Qui est venu pour vaincre pour nous mes amis Il a vaincu pour toi Il veut te donner la vie éternelle Une espérance éternelle Le royaume des cieux Car sur la terre, tout n'est que vanité Tout n'est que pour un temps sur la terre Il te propose son royaume Il ne te force pas, il te tend la main ouvre lui simplement ton cœur, Parce que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés Pour nous sauver par grâce On ne mérite pas d'être sauvé. Parce que nous sommes méchants, nous sommes mauvais Mais nous sommes sauvés par la grâce Voilà pourquoi sa parole dit Invoque-moi et je te répondrai Donc il va te répondre Il est plus réel que tu le crois mon ami Ton créateur t'aime, il veut te sauver Il est venu pour nous réconcilier avec lui Il s'appelle Jésus Jésus veut dire Yahvé sauve Yahvé est salut Jésus est le salut de l'humanité Ne rate pas le ciel, ne rate pas le paradis mes amis, il a une espérance pour toi. Il t'aime. Il t'appelle son fils. Il t'appelle sa fille. Oh oui, tu es sa princesse. Tu es son prince. Il t'aime. Il veut t'envelopper de son amour. T'envelopper de sa joie. T'envelopper de sa paix. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui sauve. Alléluia. Alléluia.